Attends, je me Euh, non. Voilà, c'est bon pour commencer Mario et. Je je sais pas, Star Saga. Tu connais les RPG Tu connais la manette Les RPG Tu connais la manette Oui, ok. Ok. Bah, ça, c'en est un. Et est-ce qu'il faut vraiment les dialogues pour comprendre Qu'est-ce qui se, ah, qu qu se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi il décline lentement comme ça? C'est pas normal. C'est quoi? Il décline lentement. en anglais, il a rien à comprendre. Ouais, il y a plein de diagrammes en fait. Ouais, je vois pas. Tu vois le courrier, le... T'as vu ton le... courrier marqué non, non. Ouais. <rire> Ouais je <rire> suis super rapide Non les gars c'est parce que j'appuie sur un bouton J'entends quelqu'un je plus Il est à quoi Ça va Ça fait longtemps que ça va, vas-tu Il un con quoi euh, ouais, ouais. ouais, mais si tu veux dire non Oui. Ah, ok. Si tu as besoin de moi, euh, je peux t'expliquer comment attaquer. Attends Non, je voulais dire non, mais ça bouge juste heures. Merde, j'ai pas pu... Mario J'ai veux que je t'explique comment esquiver Non. Ah, mmh. trop bien. Bon, je te laisse en quelque sorte. Okay. Je vais t'en faire un interruption. Tu vois, je suis esquivé. Attends. Merde, je suis pas... Wow. Oh. Ok. <rio What's up>? <Pumpsiimes> okay <rit noir> Et pourquoi on se bat de toute façon <rire> je On connaît tout le monde. Ah, mieux me dire quand il a attaqué, tu pourrais... Si il s'est passé quelque chose de terrible. Good weed. Tu es là, tu es là, tu es là, tu Et après, il y a la voix de la princesse Peach C'est remplacé par des trucs explosifs. On va un peu. On va se faire aider par Bowser. récupérer la voie de pitch on va se faire aider par Bowser ok et là c'est un RPG du coup on est dans un hub et tout et c'est vrai si Mario il est pas touché si tu joues est ce que tu peux m'emporter un peu de bonheur ok pas de soucis tu as trouvé quelque chose très précieux yeah, c'est mon truc précieux merci Attends, merci ok bon bah c'est bien aidé ouais, les pas. gens hein c'est bien pour aider les gens si mario meurt bah je vais avoir un choix Je suis le Bowser. Donc là, euh, l'Odin, je suis maintenant. Je peux encore lui parler. Ah, okay. C'est des gens hein, maintenant. Maître Mario Donc là, c'est quoi C'est genre Mario par envoyage avec Bowser C'est beau. Je, je devrais peut-être regarder Euh, quand on regarde le truc pour ah, pas parler mmh. pour ah, parler c'est trop bien ce ça. truc j'ai parler, à l'autre ouais Bah, tu me suis gone. Allez. non ah, non vais... ouais, les gars. Hein? Ah, non non non non non non non ce que tu non <rire> Bah écoute. non non mais là, c'est pas ah. je... euh... enfin, première fois oh. ah, mais où sont sortis? Ah, ah. ouais je Mmh. Monsieur vert. Viens, arrête. Moche Attends. C'est ça l'armée de l'ouverture Non, c'est mais il y en a plus. et fait fortement ce volant qu'il a boisé un combat Ah hein? hey, mmh, vous vous pouvez euh, faire voir votre votre passeport. Mmh. Passeport. Appuyez sur Select cette... OK. pas de photo. Non, en plus, la photo, il va bien sur l'autre. C'est dingue Ah là, là là, tu vas te marrer. C'est drôle. C'est un avec un moustache. On recule un peu. Il faut le photo. Ne bougez pas. <rire> <rire> ah, qu'on peut. Ok, ok, ok Mario. Ah ici qui go Voilà, ouais. ce sera ça notre. Je <rire> passe pour ouais, que j'appuie sur les, euh, les touches ouais. oh, okay. Non c'est champion Ah il y a des champignons partout Bon faut aller voir C'est bon on a fait notre passeport et on a passé avant tout le monde Bah tu voilà. reviens au début là ouais. Et du coup il faut aller voir un comme bon, Alors bon. Il tout il un compte de un Oh, Mario, ah. appuie sur 1, appuie sur Oui, appuie sur bah, c'est là Bah ça marche trop. Ah non, c'est pour l'explication Attaque ah. Mario Comment on fait Attends, appuie sur 1, ma. sur blé Non esquiver mais tu peux jouer tu peux le jouer, toucher à Monsieur... quoi Arrête. Ah. non mais tu dois plus ouais. sur on passer les dialogues Faut que t'appuies sur... Euh, ah, euh, là faut que sur Big sur le euh, l'ennemi Pour faire un dégât en plus Ouais oh, oh, bah tiens Regarde Dès que euh, Mario touche le Goomba faut appuyer dessus Ouais ouais, ouais. Là c'est Big oh, <rire> Il s'en va Putain Oh putain Il va tuer oui, Mario ça y est cest ça dire comme une danse. Ouais, ouais, ouais. Non mais à, appuie sur... Euh, hein. Appuie bon, On va danser là. Pom bon, bon. ouais, ouais, ouais. Gagne de l'XP. Ouais, ouais, ouais. Ah faut aller chercher d'autres boucles par on fait un combat chacun. Il y a la dame. Non, dans les petits tonneaux. On fait un combat chacun. Ouais, ouais, ouais. Un combat chacun. Ouais, où mais ils sont en bas, il y a un passage en bas. Non, voilà, non, non. non c'est tout nous ouais. là. Let's go Mario. Alors, alors on a le <rire> non, non. on a les, les trucs frères. Ça c'est les points gros euh, On va l'utiliser euh, très bientôt pour donc, on aura des techniques euh, Mario et Luigi Ça c'est les, les points de vie des Mario. Ils ont des points de vie chacun. En fait. pas que... La puissance de, des attaques, la défense. La vitesse de, de, de, euh, des attaques en gros et la moustache c'est euh, coup critique. On met quoi non, la, rapidité, non la rapidité. Non, bah oui, il est déjà 16. Ça va la défense, ce serait pas mal. Ouais, mais... Le mieux c'est genre point frère. Mmh. Et la défense et, et le pouvoir. On fonctionne comme ça. Bon bah voilà. J'ai qu'un qu seul bonus et genre Luigi il développe pas de niveau, bien que Mario. Eh. Ouais non. je Put. là quand Okay. Ah ouais donc quand on les attaque directement ça fait déjà des dégâts allez d'accord. Oh ça fait quelque chose Ah Mario est toujours au moins le point t'arrives pas à appuyer en gros Non joué iPhone Luigi il va peut-être gagner un niveau là ouais Luigi on en montre quoi ouais. Luigi a moins de trucs que Mario oh, euh... il a plus de points de Gente <coughs> donc ça fait oh, pas la peine dit, oui, oui. ouais mais... moustache Bien. plus belle moustache que Mario bon, bah, <rire> La chance. Non. Ouais, merci. A ah, eu un goomba Après, ouais. il veut capturer les gumbas. Viens, tu t'as côté. Hein C'est beau. <coughs> ah, j'ai moins chaud que plus. Là. Oh, d'accord. En deux coups, il est mort. Ah bon. Voilà. Oh, Moi, je le termine assez rapidement. Les gumbas. Pourquoi oh, Mario il les tue pas Merde ou Oula, pas trop vite quand même. Merde c'est un poince de guerre. J'appuie sur X pour, euh, pour aller plus vite en fait. Non, non. Ah c'est pour enlever des canaux. J'ai pas prévu ça. Il prends prendre trois. C'est À voler à la rue. C'est un mini boss. Ah il y a des points de vie en plus, mais, mais si j'appuie sur un ça se gâte. Ah quand c'est marqué en vert c'est pour Lodier et quand c'est marqué en rouge c'est pour Mario. Mmh. Bah oui, tu vois. Ah non, bah non. Oh, ouais, c'est pas grave. Bien. bien. Au pire je fais sauter les deux en même temps. Dégueux chien il est trop lent il y a vite là <rire> bah, y a vite là On a tué Bowser c'est pas ça c'est ouais, pas... oui, oh. ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, bon ah ah ah ah ah ah ah ah ah sauter. Non, mais Viens. Oui, tu es sérieux. Non. Ah merde, si on a un seul qui meurt. <coughs> ah parce qu'en plus il j'ai plusieurs niveaux, bah oui. C'est sérieux. C'est dur mais ça va. En vrai. Ça va en vrai. C'est hein, machin pas trop de cartes, là. C'est En même temps. Bien. Ça, ça fait pas de dégâts, ça, en gros. C'est ça, Mario et Louis, je vais faire ça le gars. On peut fuir maintenant. Ah, ils sont lents. c'est chiant. T'as vu ça, ils sont Je J'avais dit, j'ai le un Pas vu tu m'étonnes après euh, n'hésite pas à soigner mario t'arrives jamais ça on va mourir là non j'ai tiens ils font deux dégâts ces chiens là c'est pas assez compliqué que ça ça dans bon, au bon hein. moment ah t'as eu de la chance du coup t'as fait 5 Ça fait un parfait en fait. Ah ça fait ah, un il Ah t'as réussi. Quelqu'un gagne des niveaux quoi Pas puis hein. Non. Décoration, à chaque fois tu, tu regardes tout. Bah, il bien, Mais il faut appuyer sur B, hein. Ok. Me... En vrai, je voulais les faire sauter en même temps. Ça fait deux boutons à la Hmm. un ah, pardon c'est aussi un c'est pour les verrer poser ah c'est des pièces de, de... de royaume champignon il y a eu des pièces de royaume visésia nous poussant Là il appeler deux euh, en même temps Non, non, pas Que t'en penses de ceux des, des, des deux Des deux frais On a besoin d'où tu peux parce qu'il y a des blocs Il faudra appuyer Plusieurs fois euh, et contraire rapidement donc à chaque fois que t'es en dessous d'un bloc t'as plus comme un taré de jeu. C'est vraiment bien ça, hein Ah non. On peut chercher 100 pièces. On cherchait partout, non Là, ah, vas-y D'accord. je t'ai dit, appuyez je sais pas combien de fois, même si c'est une fois le bloc. 我说 parce que c'est chiant, voilà. Et cage. Les autres ils font rien du tout. Ils touchent pas non plus. Elles sont lents aussi. Ils sont beaucoup plus faciles à esquiver. Ah j'ai eu. d'avoir les points frères donc là on met on met point euh, frère ou euh, hp ok 3 j'ai eu trois trucs ouais mais saute mario leur tête là je descends comme ça alors alors bonjour bonjour c'est moi le petit combat ah, il oui. ben, y avait encore des trucs là bas du coup je vais pas ouais, je vais remonter c'est du sport en fait en fait du sport allez Luigi. <rire> c'est du sport mais on, on se prend dans n'importe quoi Non, Luigi Faut qu'on saute dessus, plus qu'on ait une pièce. Oh on là ouais, non, ça ouvre. On voit quoi qu'il ouvre. Ah, il oh, y a encore un autre passage ici. Ah c'est bon, viens. Oh, tiens, tiens. Non. Ouais. Je sais pas, il y a un pont comme ça. Ah et si t'as sauté ça après t'es monté par là Tu l'as pas déjà tué lui ouais. mais après on passe pas Mario t'es chiant de te bloquer dans tous les trucs là que tu veux au croise En vrai pour un jeu de 2003 Ah oui vrai Bah en vrai pour un jeu de 2003 euh, il est bon hein. Peut-être tu as tué toutes les deux et je l'ai pris ce le pont ou pas Ouais Ok Je peux pas monter là-haut Ah c'est quoi sur la c'est okay, des explications. Oui Ah ta gueule C'est des explications des... des... On peut pas monter pour encore Encore, enfin il faut des compétences pour monter Sur Start Mario, 60, 60, 60. Mais, bon. mais non, mais t'as vu ça? J'étais vers non. J'étais au bord, Allez Vas-y, J'étais quoi là? Là, faut attendre un peu ce Darko là maintenant! Ah oui, a un on... Et vas-y! <rire> Il est chiant! Allez! Mais j'appuie sur F. C'est RPG. RV... RPG jusqu'au bout. Ah, c'est cool. ouais. hein, que je t'ai pas servi. Du... Bon. J'ai gueulé. J'ai gueulé comme galérie. <coughs> ok. Putain, le bouton R, il sert à rien. Ah, si. Ça, comment on fait pour monter Allez pas comment on fait pour monter alors On peut pas Là je suis devant Ah On peut y aller ah, par là. Peut-être regarder ce qu'on a fait de dur. -dire la tête de dur. Allez ta gueule Merci. <rire> voilà donc là. Ouais c'est pas dit qu'on retournera sur le jeu d'ici là, mais. J'esquive tous les monstres ça je pense si c'est le 3 c'est ah ouais d'accord dès que ça fait rouge euh, très flamboyant voyant pour appuyer dessus je pense. sur b ou sur a ainsi ah, haut c'est cool j'ai combien de pieds, en fait On va sur un autre... Oui. On fait pour... Ouais. Euh... ouais mais ça coûte chien Ah c'est mieux ça C'est expliqué Alors, c'est expliqué, bon là je vais pas le faire. Je m'en arrête. Le point frais. C'est expliqué, c'est cool ça Le 1 le 1 ils te disent comment quel moment faut appuyer. Mmh. Donc, on va faire le 1, on va pas faire le 3, c'est un peu dur. Terminé. Ok, je comprends un peu les techniques, le point frais. Bon, c'est ça qu'il faut gagner à chaque fois. Je vous dis enfin. Je me dis, as bien, toi, RPG, vous dis level up, T'as bien toléré RPG ou quoi Ouais, ouais. T'as un peu comme... As vu. Bien Eh ah. hey. On couvre un gros point. Ouais. Parce que en anglais c'est beau. Yes. Merci c'est cadeau. Il Your professeur. Ouais. Non faut passer par là. Non Luigi Arrête de sauter sur la tête de ton frère on C'est pas bizarre hein, la façon de se positionner mais ça marche. Mario il est pas en dessous mais ça marche quand même. <coughs> Regarde où il est Mario <coughs> comparé à l'ombre. Vous aime bien. Hein. Encore. Encore. Je s'assure que c'est cousu une blague. <rire> ah, il faut qu'on utilise les bras. Attaque du coup ils nous ont mis les trucs euh... mais c'est bon euh, je les ai essayés. Ouais. du coup ils m'ont rempli ma barre de gros halt mais j'ai pris le truc qui nous explique Insister, ah, ah, s'il faut Mario lui. Bravo, bravo! Ouais, tu fais un tuto pour tout. Oui. Mais euh, c'est pas la peine. Le tuto. Attends, là, je fais tout seul, là. Mais je sais ça! <coughs> ah, c'est bon, en fait. Je ta clé de tu sais j'ai mario mais let's go moi <rire> oh, j'ai touché tout ouais son, je sais. ouais ouais yes c'est stylé c'est stylé ce truc là tais-toi ouais attends t'as pas vu celui de Luigi <rire> Mais tu crois qu'on va s'arrêter là Non on va c'est 100 pièces avant non Si j'arrive à les trouver. 92. Faut pas que je trop vite parce que sinon ça va mettre euh, un monstre encore. Et maintenant que j'ai les techniques de Mario Luigi à deux, c'est plus. C'est super rapide pour les.. Comment.. Comment ça se ah. Putain, je retombe tout en bas là Je reviens là Non je suis déjà passé là c'est de la qui est là non, toi, quoi. Ah non je suis à 100 pièces voilà, trouver les Bah ça j'ai ramassé les autres... Ah quand on fait des combats on gagne des pièces ah, une bague ouais, il a deux en plus Mario bah, c'est rouge euh, ouais. bah, c'est un peu chaud pour faire les bros mais ok ah je n'en fais trois maintenant le moi j'appuie au bon moment bah, avec Mario hein. t'as raté t as... t le pauvre Luigi un monde ah avec Luigi non ouïe j'ai fait 7 Allez pour les derniers là. Je vais <rire> utiliser tous mes trucs. Là j'ai raté. <rire> Ça doit faire mal quand même Mario et Luigi. Ouais. Clairement. c'est vrai que euh, j'ai Je comprends euh, leur part, euh, par euh, par euh, pattern en fait. Au bout d'un moment tu arrives à comprendre. Ouais bon bref, c'est pas ça qui était. non C'est sûr à voilà. sur start en fait c'est ici ah. quoi, un dragon moi non c'est pas. Oh d'accord faut te bats avec Il a menti, je veux mais... je voyais pas que c'était Luigi qui attaquait mais... mais.. Je peux faire ça. Bon, c'est la dernière Viens, j'ai raté. Bon bah carrément. Non je comprends pas. C'est quoi il saute c'est un bobs maintenant que j'arrive plus bah quoi ouais. pourquoi tu t'es pas fait bah que... euh, je... j'en ai plus un hein. oh, ouais. regarde c'est 4 et j'en ai que 3 ouais oh, hein. ouais du coup comment on fait Ça, ah, vache. Hein. Un bâtard On va sauter là Non. Manière, mais... Ah ouais. Ah, ah On ouais. va sauter. sauter. En fait, sauter. J'ai fait 4 dégâts, il a rien contre le bordel Tu meurs ou pas Ah si des fois faut sauter, des fois non. Quand il rigole, faut pas sauter. Comme ça. Ah Ah ça ah, fait tout bas comme ça ah ouais Là fallait pas sauter. Je peux toujours donner. Quand il meurt, Mario il va donner. Le... Oui, c'est Mario. Oui, là faut sauter. Ouais. Putain, c'est... C'est le premier boss et... Putain, il aurait suivi Merde. Fallait pas sauter Ouais, oh, c'est pas grave. Mario il a un train de ah je peux pas donner à Mario Ah si je le T'as savoir quoi Ouais, du coup. c'est bon du coup. Merde, non, Ouais je suis ah quand ouais. même Ah Allez bah, euh, ah, mon ami Sur quand même que les Ah la le moustache On va pas moustache On va monter Critique Le spin Mario il est rapide lui Ouais contre un boss normalement il pas tous les deux avant contre en speed vous dit il n'y a pas de jeu, hein. Là il est comme Mario en fait. Ah non, mais Mario, Mario il, rentre, il est en 20. Mario il à 16 Non, enfin. Bah il est à la lui. Bah là voilà, il est à la sèche là il est à la la défense Mario, il n'y pas beaucoup de défense en tout que les cons. Non, <rire> oui. c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tanné. il est mort. Ah non. C'est pas trouvé. Mais wesh. Oui. Alors... Oh. Oui j'ai Ok. par bon, voilà. pauseur vous êtes sérieux là vous êtes obligé d'être être à deux pour monter là Euh ouais non euh, peut-être se regarder s'arrêter là parce qu'il est déjà 1h en fait T'as appuyé Mario ou Luigi Enfin je sais bien 54 minutes va chauffe, en fait, non ouais. ah, Bon, on pour la h c'est ce qu qu'on on... voit ça C'est grotte. Ouais, on est dû sur le même endroit. Non, mais tu peux dans le truc Ouais, de toute façon, ça sert à rien de rentrer parce qu'on va s'arrêter ah, s'arrêter ouais. devant. Euh, pas, non, je sais pas, il en fait une deuxième épisode. Ouais, je sais Parce que ce jeu il... Il est hyper vraiment... Il est intéressant. Tu vas regarder, ah, tu faire mmh. Ouais, mais je compte pas faire 3 LSP en même temps. Euh, ouais, <rire> ouais. Après, ça suit. Ouais, bah après, je l'espère, on peut le faire plus tard en fait. Donc, euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Bah, si. Que... Bon tu sais pas, hein. Si j'ai envie de faire un petit. Non, non, non, non. sais pas. Tiens, bon, tu... <rire> ouais. Pourquoi tu re de... <rire> <J'sais pas. rire> Je sais pas. Je vais lui voir un truc si ça marche. J'ai <rire> Non, non. Allez, au revoir, tout le monde mm. Il y a aussi Mario et Luigi qui l'ont regardé.